Bonjour, c'est Gianmarco Brogini de Paytech, une compagnie italienne qui travaille dans la monétique et dans les paiements pour le vending. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps, 40 ans d'expérience dans le secteur. On est ici à Paris aujourd'hui pour vous présenter des nouveautés. Nous avons une gamme complète des monnayeurs comme, comme les produits que vous voyez ici à gauche c'est le Eagle 2, c'est un monnayeur à 6 tubes euh, complètement euh, rénové et une gamme complète de monnayeurs des 6 tubes et 4 tubes des produits euh, pour la euh, lecture des billets comme l'APEX que vous voyez ici à côté et une, système, une gamme complète de systèmes privatifs à clé où euh, Paytech euh, a développé des, des compétences et des très très fortes euh, pendant les dernières années. En plus, euh, comme euh, un peu la, la nouveauté de la, du salon, c'est Opto que vous voyez ici. Opto, c'est notre nouvel système de euh, paiement par téléphone. C'est un système tout à fait euh, innovatif et révolutionnaire qui, on croit, on va changer. Pas mal l'industrie de vending, euh, surtout euh, car sur simplicité, euh, facilité d'installation et euh, convenience à niveau économique. Euh, si vous êtes intéressé à connaître plus sur PayTech sur notre offre, vous pouvez envoyer un email à infopaytech.it. Et là, on serait heureux de vous répondre et de vous contester à votre, à votre, à votre question. Euh, euh, je veux aussi remercier Vending TV pour avoir, euh, nous, nous, avoir nous donné la possibilité de présenter le produit. Et oh, on vous invite à, à Paris et à la prochaine édition. Merci, au revoir.